À qui bah, c'est arrivé donc euh, je vais pouvoir vous dire comment nous on a abordé ça donc un le premier point euh, à voir c'est l'important n'est pas ce que l'on fait mais qui on est en train de devenir ok devenir à chaque fois un être humain de plus en plus complet de plus en plus bien dans ses baskets qui se dépasse l'être ok l'être on peut le maîtriser on peut se dire je choisis à chaque compétition de devenir meilleur de devenir plus excellent de devenir plus calme tout plus intelligent, plus confiant. Bref, tout ce qui est derrière le mot je suis, on peut le maîtriser et on peut pousser et tendre vers aller là-bas. En revanche, dès qu'on est sur l'extérieur, dès qu'on est sur l'extérieur, alors on ne peut pas le maîtriser. Et dès qu'on arrive dans un sport de jugement, donc le jugement c'est subjectif en relation à des arbitres. Et si les arbitres, soit ils ont mal vu ce qui peut arriver, une erreur d'arbitrage, soit ça dans les sports, alors moi j'ai un des sports de combat, c'était très courant euh, qu'on le voit, et, et je vois que dans les autres disciplines euh, où, où j'interviens, on voit que c'est aussi très courant, bah, si forcément, si l'arbitre ne vous aime pas, c'est difficile pour lui d'être objectif et combien j'en connais des sportifs, euh, combien il y en a qui sont fait voler tout simplement euh, sur euh, sur leur compétition parce que les arbitres ne les aimaient pas. Moi, à titre, j'ai une, une info qui vient. Moi, je me lâche, je l'ai dit, euh, c'était pas prévu. J'ai pensé à une demi-finale de championnat de France que j'avais fait à l'époque où euh, complètement, je sais qu'il y avait un, une guerre entre mon entraîneur et, et, euh, et le, le, le personne qui était juge arbitre, enfin le, le délégué officiel. Et, et en fait je suis c'était une demi finale donc je, je sors le gars donc les arbitres me, me mettent vainqueur et en fait on avait le même nom de famille avec l'autre euh, adversaire et euh, le, le délégué officiel a tenté de bluffer le truc en mode euh, le déclarer vainqueur l'autre euh, nom de famille et là tout le public se met à huer et encore eux, en fait, et il y a quelqu'un qui dit bah vérifier, et là on vérifie, il y a un autre juge d'arbitre qui a gardé il fait ah bah non mais c'est David qui a gagné et pas l'adversaire. Donc à une demi-finale de Championnat de France c'était arrivé, et je, bref, là c'était juste l'anecdote parce qu'elle passait, on verra comment ça passe. Euh, de la dire comme ça, je me permets de la dire pour montrer qu'en fait il y a plein de sports où euh, bah, ça, les jugements peuvent être litigieux pour différentes raisons. Bref, je, dès qu'il y a de euh, l'humain, il y a de l'ego. Et forcément, dès qu'il y a de l'ego, les perceptions vont être biaisées. Et donc, euh, les décisions euh, qui sont là aussi. Et sûrement, bah, c'est très souvent l'athlète qui empathie. Donc, comment faire quand c'est tout ça bah, Par exemple, avec une autre athlète, là, qui est arrivé. Euh, là, c'est pareil, pareil, elle, elle gagne. Enfin, moi, j'ai regardé le, le, le combat à l'époque sur un sport individuel. Elle, elle gagne le combat. Euh, elle gagne le combat. Donc euh, voilà, il y a les, les vidéos sur YouTube. On peut voir le ralenti. On voit qu'elle qu marque plus de coups. Mais pareil, grosse erreur d'arbitrage volontaire ou involontaire, on ne sait pas. Et bah, grosse injustice encore une fois. Donc, comment est-ce qu'on gère ça On revient à la base, c'est que bah, moi, j'ai tout donné. <rire> j'ai tout donné, tout simplement. deux est-ce que je peux changer les choses oui je les change, je fais tout pour les changer du moins non bah si je peux pas les changer euh, je peux pas les changer en fait et, et comme j'aime le dire à chaque fois qu'on obtient quelque chose au moment où on l'obtient, c'est notre passé ok donc t'es pas pris à la prochaine sélection bah c'est déjà ton passé qu'est ce que tu fais de ça et là on arrive du coup sur la dépolarisation classique c'est de noter tous les bénéfices bénéfices bénéfices bénéfices que ça nous arrive pour les différents domaines de vie qui sont réellement importants pour nous et quand on va faire ça je pense à une autre athlète, encore une fois, qui s'est fait virer d'une équipe de France, mais euh, pareil pour une grosse guerre d'ego. Et eh bien finalement, au fond d'elle, euh, elle, elle avait juste envie de voyager. Enfin, nous, quand on avait fait les entretiens, elle voyait que si elle repartait sur un autre championnat du monde, bah, pff, elle se demandait en fait, est-ce que je le fais encore Parce que euh, là, ça fait des années que j'ai que gagné, que je gagne. Et euh, bah, je fais beaucoup de sacrifices à côté et au fond moi je lui ai dit bah quand on avait fait tous les bénéfices si euh, elle, euh, elle n'allait pas aux jeux olympiques c'était bah, voyager là du coup euh, petite prise de tête avec l'équipe de france elle se fait sortir injustement mais finalement l'injustice d'un point de vue et eh bien ça a été de la justice de l'autre point de vue puisque la justice en mode de ce qui était juste pour elle aujourd'hui pendant quelques années peut-être c'était d'arrêter son sport et donc en faisant tous les bénéfices pour ça bah là, hop, elle a pu partir, elle voyage à l'étranger aujourd'hui, elle s'éclate, elle s'épanouit, elle s'accomplit, et donc elle est au top. Donc encore une fois, nos perceptions entraînent nos décisions, nos actions. Donc si vous jugez que le jugement litigieux, c'est à cause de ça, que ma vie va mal, bah vous aurez raison, ok en revanche, si vous arrivez à transformer vos perceptions, ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans l'émotion, vous arrivez à transformer vos perceptions et vous dire, ok, quels sont les bénéfices pour moi que ça, ça m'arrive, par rapport à mes rêves, mes projets à long terme, boum, vous allez vous dire, ah bah en fait, ok, bah c'est cool, il s'est passé ça comme ça, hop, j'ai un nouveau chemin et peu importe en fait si les juges, ils veulent m'embêter ou pas, euh, mais si quelqu'un veut m'embêter, bah je m'en cogne, je continue mon chemin, je vois que je suis un être humain aligné dans, dans mon système de valeur, je fais même pas attention à eux. Dès qu'on donne de l'attention à quelqu'un, on le renforce, donc je ne pose même pas attention sur, à eux et je continue mon chemin sur mes rêves, ma mission, ce qui est réellement important pour moi. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en vous centrant sur qui vous devenez, peu importe les circonstances extérieures, bah voilà, le résultat extérieur, il vient, il vient, il vient pas, il vient pas. Mais vous au moins, vous continuez, euh, vous continuez, vous, vous gardez votre leadership en mode, bah, de toute façon, ma vie, peu importe le résultat extérieur, je décide d'être bien dans ma peau, d'être heureux, d'être aligné. Et après, il se, passe, il se passera, ce qui se passera. Et en plus de ça, on va voir après si on arrive à, à voir les choses sur une dizaine d'années. On va voir que, en effet, ce qui nous est arrivé à un instant T, eh bien, c'était bien pour la personne